Le monde. Donc c'est Olfa avec vous aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Euh, cette fois-ci je vais vous réaliser euh, des boucles d'oreilles comme celles que je porte. Donc euh, comme vous voyez elles sont petites et euh, fines. Euh, elles sont faciles à réaliser mais il faudra vous armer d'un peu de patience euh, car euh, le procédé prend un peu de temps mais le résultat au final est très joli. Donc euh, à tout de suite pour la réalisation. Voici donc les boucles d'oreilles dont je vous ai parlé dans l'introduction. Vous pouvez les voir d'un peu plus près. Elles sont très jolies. Elles ont un motif floral recto verso, ce qui est un avantage lorsqu'elles se basculent. Elles restent uniformes. Donc je vous invite à suivre les différentes étapes pour leur réalisation. Pour nos boucles, on aura besoin de 12 perles de 5 mm de diamètre. Pour ma part, j'ai choisi des perles nacrées de couleur marron qui sont assez jolies, je trouve, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. On aura besoin de 24 toupies de 4 mm. Donc Moi, j'ai cho choisi des perles des toupies en vert, mais vous pouvez travailler aussi avec des Swarovski pour donner plus d'éclat à vos boucles d'oreilles. Il vous faudra aussi 24 petites perles ou bien des perles de rocaille. Pour ma part, j'ai choisi des perles en acrylique de couleur marron pour qu'elles soient assorties avec les deux autres couleurs. Donc, il vous faudra une paire de crochets pour le montage de vos boucles d'oreilles et d'une aiguille très fine dans laquelle on pourra insérer notre fil de pêche pour qu'elle puisse passer plusieurs fois dans les perles. Donc, De plus, on aura besoin de fil de pêche d'une épaisseur de 0,25 mm. C'est important car il doit passer plusieurs fois à l'aise dans les perles et dans les toupies. Donc, Une paire de ciseaux pour couper le fil. Et d'une pince ronde pour le montage de nos crochets. Donc là j'ai préparé du fil de pêche d'environ 1 mètre de longueur que j'ai plié en deux et j'ai retenu les deux bouts dans une même main. Donc on prépare nos perles nacrées, Donc, on prépare 6 pièces et on va commencer par enfiler 5 perles d'affilée sur un seul bout de fil. Donc choisissez une surface rugueuse sur laquelle travailler pour que vos perles ne glissent pas. Donc on commence, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Une fois que vous aurez inséré cinq perles, on va prendre la dernière et on va l'enfiler sur l'un des deux bouts. Puis, on va prendre le deuxième bout et on va le croiser dans cette même... Perles. Donc comme vous voyez, on va venir croiser les deux fils dans deux sens différents, dans une même perle. Et on va tirer jusqu'à la fin. Essayez d'avoir les fils toujours de manière symétrique et de même longueur. Donc, Vous obtenez ainsi euh, un rond, un cercle avec les six euh, perles. Donc là, on va continuer, on va prendre euh, nos deux bouts, de, sur, le, sur la même main, et on va prendre nos toupies, donc on aura besoin de 6 toupies, et de 6 petites perles. Donc voilà, on va commencer par prendre le fil qui se trouve le plus à gauche, et on va y insérer une toupie, suivie d'une petite perle et euh, donc vous voyez là, la toupie et la perle suivie d'une toupie dans celle-ci va venir se croiser le deuxième fil, celui qui est plus sur la droite donc là on va croiser les deux fils dans la toupie et on tire donc là on obtient ce dessin donc vous voyez euh, comme un triangle avec les deux toupies et un des cordons se trouve en bas ce fil qui est en bas va être inséré dans la boule juxtaposée à la première donc voilà, on passe donc de cette manière, on peut continuer on va prendre celui qui est en haut donc celui qui est plus proche de la main gauche qui est au-dessus de la toupie on va y insérer une petite perle suivie d'une toupie. Donc voilà, et dans cette même toupie, on va prendre le fil du bas et on va le croiser à l'intérieur. Donc, on tire, on obtient comme un contour pour notre cercle de la base. Mais si on resserre, vous voyez que les toupies ont tendance à remonter. Donc la même chose, le fil du bas va passer par la perle euh, juxtaposée à la deuxième. Et on va refaire le même procédé. Donc Dans la main de gauche, on insère une perle suivie d'une toupie dans laquelle on croise les deux fils. Ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Donc. Celui qui redescend passe par la perle. Celui qui reste en haut, on y enfile une perle suivie d'une toupie où les fils vont se croiser. Voilà. Encore une fois, on repasse par la perle juxtaposée. On insère une perle, une toupie, dans laquelle on croise les fils donc là vous voyez on a presque fini notre tour donc on repasse notre fil dans la perle du bas et si on observe bien on remarque qu'on a 6 toupies, mais seulement 5 perles donc ce qu'on va faire on va prendre notre fil qui est en bas on va le faire remonter dans la toupie qui était la toute première à être insérée. Donc du coup, on aura les deux fils en haut. Et on va prendre la dernière petite perle, on va l'insérer dans l'un des fils, et on va croiser le deuxième. Donc attendez, là, le, le, le motif est en train de s'enfuir. On va prendre la petite perle, et on croise dedans le deuxième fil et on resserre nos deux bouts vous voyez là on obtient notre motif presque fini mais on sent que la fleur est un peu relâchée donc pour remédier, pour remédier à ça on va prendre notre aiguille et on va l'insérer sur l'un des deux fils euh, l'un des deux fils exactement donc voilà on a enfilé notre aiguille sur l'un des fils donc euh, là c'est le fil qui se trouve plus à droite donc ce qu'on va faire, on va prendre notre motif et avec ce fil là on va passer tout autour des petites perles qui se trouvent au sommet pour les resserrer donc, on va enfiler, là j'enfile les deux premières je tire mon fil suivi de la troisième et la quatrième je ressors je tire mon fil enfin je vais passer par la cinquième puis la sixième donc du coup j'aurai à nouveau mes deux fils croisés dans la dernière petite perle donc vous voyez maintenant notre fleur est bien resserrée ce qu'on va faire maintenant, on va passer par la toupie qui se trouve juste à côté, vers le bas. Et on va passer dans la perle qui se trouve juste en dessous. Donc voilà. On enlève notre aiguille, on prend le deuxième fil. À son tour, il va passer par la toupie qui se trouve juste en dessous de lui. Et... À son tour, il va passer par la petite boule, par la boule de 5 mm qui se trouve en dessous. Donc, on a recroisé nos fils dans la perle de 5 mm. Donc là, on va faire la deuxième phase de notre boucle d'oreille. Pour ça, on aura besoin de, d'un nouveau six toupies et six petites perles. Donc, comme au départ, on va prendre une toupie suivi d'une petite perle suivi d'une deuxième toupie donc euh, ces trois-là se trouvent sur le fil de gauche on va prendre le fil de droite qui va venir se croiser dans notre deuxième toupie donc, on resserre donc celui qui est en bas plus proche des perles va passer dans la perle voisine celui qui est en haut plus proche des toupies on va y insérer une petite perle, suivie d'une toupie, dans laquelle vont venir se croiser les deux fils. Voilà. Et on va faire ce procédé tout le long de notre cercle jusqu'à la fin. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez vous aider pour la réalisation de deux aiguilles. Certains trouvent que c'est beaucoup plus facile avec des aiguilles. Pour ma part, je me suis habituée à travailler uniquement avec les doigts. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile ainsi. Donc, essayez et dites-moi, laquelle des deux méthodes vous convient euh, le mieux. Donc, euh, là, comme vous voyez, on est en train d'avancer. Euh, J'insère euh, à nouveau une petite perle suivie d'une toupie dans laquelle se croisent nos deux fils je repasse par le bas dans la perle j'enfile dans le deuxième fil une petite perle suivie d'une toupie et à nouveau je croise je repasse par le bas donc là vous voyez on a presque fini Donc je repasse par le bas comme je le disais et je vais faire remonter mon fil vers le haut en passant par la toupie qui était la première à être enfilée donc à nouveau nous avons 6 toupies mais seulement 5 perles donc pour cela je mets la petite perle sur l'un des fils et je vais y croiser le deuxième donc ça y est là j'ai croisé mes deux fils dans la dernière petite perle on obtient notre fleur qui est elle aussi relâchée donc pour régler ça on va prendre notre aiguille et on va faire le tour comme dans la première fois pour resserrer euh, toutes les petites perles pour que notre fleur tienne mieux donc voilà bon maintenant nos fils sont serrés donc je vais repasser par la toupie juste à côté et la perle d'en bas et je vais enlever mon aiguille le deuxième fil la même chose je vais passer par la toupie mais je vais m'arrêter là pour faire le nœud Donc, faudrait de préférence faire plusieurs nœuds, car le fil de pêche a tendance à se relâcher donc il vaut mieux en faire plusieurs vous pouvez ajouter une petite goutte de colle pour que ça tienne plus longtemps et que les fils ne risquent pas de s'écarter Donc voilà là j'ai fait mes nœuds et je coupe l'excédent donc on obtient notre perle recto verso des deux côtés donc il ne reste plus que le montage avec le crochet donc on prend notre crochet et on prend notre pince ronde on va venir écarter la petite boucle du crochet on va essayer d'insérer euh, cette boucle entre deux perles de 5 mm de sorte à ce qu'elle les fils de pêche, donc là j'essaie de vous montrer. Je ne sais pas si la mise au point est visible dans la caméra, mais j'ai accroché deux fils de pêche avec euh, la petite boucle que je vais venir refermer avec euh, ma pince. Donc voilà, la boucle d'oreille est prête. Donc euh, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Euh, N'oubliez pas de liker de partager. Pensez à vous abonner à ma chaîne All Fantasia pour avoir plus de nouveautés. J'attends vos impressions et vos réalisations. Merci, à la prochaine!